La peur s'exprimer, ce garçon a une peur mortelle de la vérité. Petit, ça me brise le cœur de te dire ça, mais je pense que tu es un jeune homme très perturbé et que tu es très désorienté. Je pense que tu vas toujours chercher tes réponses au plus mauvais endroit. Ah, vous avez raison, ouais. Je suis vraiment, je suis vraiment perturbé, je suis vraiment désorienté. Ça, c'est vrai, ouais. et j'ai peur, hein, j'ai vraiment, vraiment peur, vraiment peur, oui, parce que je, je, je pense que vous êtes cet enfoiré d'antéchrist.